Un jour mon papa m'a dit, « Mon fils, la vie prend parfois les tournants compliqués. Le chemin du succès n'est jamais facile, parfois il y aura des pleurs, une forte envie de tout arrêter face aux échecs et beaucoup de stress, mais peu importe ce qui va se passer, continue quand même. Car c'est dans l'ombre et le silence que se construisent les grandes victoires et les grands succès. Ne laisse pas les réussites des autres te faire perdre la foi parce que tu traverses un moment difficile, Chacun son rythme, chacun sa vitesse, chacun sa trajectoire. Chacun a sa grâce et son étoile, chacun aura tôt ou tard son moment de victoire. C'est en étant trop pressé et en enviant les bénédictions d'autrui que tu finiras par bloquer les tiennes, car mieux vaut aller lentement mais sûrement. Un message à toi qui m'écoute. Tu es capable, tu as la force en toi, alors pourquoi remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui Ose le faire, ose échouer Commence inconnu aujourd'hui, et tu finiras inoubliable demain mon ami. Donne-toi au max pour tes rêves, accepte la douleur pour tes projets, car le travail acharné, le dévouement et la détermination te mèneront toujours à ta destination. Ne baisse jamais les bras, n'abandonne jamais. Ton art arrivera bientôt. Courage à toi